Tu regardes ces personnes sur YouTube C'est parti Salut à tous les petits pois. J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Sur Final Battle Royale Aujourd'hui les gars On est avec le poteau inox tag. Ça va il faut mon petit Et du coup c'est parti Coucou Gros fils de p*** Attends attends tu vas voir je vais p*** Sors Alors merci à je vais Putain mais frérot pourquoi tu Allez, je lis plus donc Allez, c'est bon. Allez, casse-toi. Allez, hop. T'es <'en> <t 'en> la la Tu vas où Chez Mac, ton Oh merde, je vais te faire kicker dessus. Oh merde, il est fou, lui. Oh merde, je vais te renvoyer au lobby. Oh merde, j'ai plus de conçu. Comment je vais faire ça C'est pas grave, je vais prendre mon lance pipi. C'est du peuple de Saïenne